Un des grands avantages du solfégiciel par rapport au manuel traditionnel de solfège au format papier est de permettre à son utilisateur d'entendre les phrases musicales affichées sur la portée. Pour cela, dans le cadran « Options de lecture », j'appuie sur le bouton « Jouer la séquence » ou plus simplement sur la barre d'espace de mon clavier pour lancer la lecture. Différentes options sont proposées dans le cadran Options de lecture. Un certain nombre d'entre elles ont déjà été présentées dans de précédentes capsules que je vous invite à consulter si besoin. Par exemple, le contrôle du tempo, la lecture en boucle, le choix de la section à lire ou encore celui de l'instrument MIDI utilisé. Intéressons-nous ici aux fonctionnalités qui ont été plus récemment introduites dans le logiciel. Tout d'abord, la possibilité de ne pas afficher le curseur pendant la lecture. Par défaut, lorsque la lecture d'une mélodie est lancée, une barre verte symbolisant la tête de lecture est affichée sur la portée. Afin de ne pas induire chez l'apprenant une habituation à cet élément graphique, il est possible de choisir de ne pas afficher cette barre verte en décochant l'option « Afficher le curseur » qui est activé par défaut au démarrage du logiciel. Le tempo auquel est jouée la mélodie peut être modifié à l'aide du curseur « Tempo » de ce cadran ou via les raccourcis flèches vers le haut ou vers le bas. Comme pour les tonalités, les modes ou les clés, il est possible de demander au logiciel de changer aléatoirement le tempo à chaque nouvelle séquence. Pour cela, j'active l'option Tempo aléatoire en spécifiant les valeurs limites entre lesquelles doit se trouver le tempo. À chaque nouvelle séquence, un tempo différent est assigné par un tirage aléatoire dans cette plage de valeurs.